Mon roman, La plus secrète mémoire des hommes, euh, est l'histoire de la recherche d'un livre et d'un écrivain. Euh, ce livre et cet écrivain euh, ont disparu, les deux, euh, et il y a un jeune écrivain de notre époque qui se lance à la recherche de, de l'écrivain qui s'appelle Tessé Eliman, qui est un écrivain africain qui a eu beaucoup de gloire dans les années 30 avant de disparaître. Et donc, euh, en 2018, cet écrivain, le jeune écrivain, se lance à la recherche du vieil écrivain. Et le, le livre est l'histoire de cette quête, euh, qui est une quête poétique, littéraire, euh, mais aussi existentielle, puisque ce jeune écrivain, euh, qui est un peu raté au départ, qui ne sait pas trop vers quelle direction euh, aller, euh, cherche aussi cet écrivain et ce livre pour trouver la valeur véritablement de son engagement. Donc je raconte ça euh, à travers un siècle quasiment d'histoire entre la France euh, et le continent africain, le Sénégal en l'occurrence, euh, à travers l'histoire mondiale qui est celle des apocalypses du XXe siècle, la, la Shoah, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la colonisation. Et c'est comment, à travers l'histoire euh, et ses tragédies, un livre et un écrivain euh, cheminent et voilà, révèlent soit des vérités, soit des illusions. Euh, et le livre, c'est l'histoire de cette quête-là. Mais au fond, c'est un livre sur la passion de la littérature, sur le désir d'écrire. Et un livre d'initiation euh, sur euh, simplement le... L'envie, voilà, comme ça, de trouver du sens à travers la création. Je fais référence à Yambo Olegem, oui, et au Devoir de violence, et à tout le scandale de plagiat, à tout le de plagiat qui entoure ce, ce livre. C'est surtout pour moi une façon de rediriger le regard des lecteurs contemporains euh, vers Yambo Olegem et vers le Devoir de violence. Le livre a été une lecture fondamentale, fondatrice pour moi, et Olegam est un écrivain très important de la littérature euh, africaine, euh, d'expression française, donc il y avait aussi derrière l'hommage que je voulais lui rendre, euh, une intention qui était peut-être beaucoup plus importante au-delà de mon simple rapport à Olegam. il y avait l'envie de diriger le maximum de personnes qui ne connaissent pas l'histoire de la littérature africaine euh, publiée en France vers ces écrivains majeurs euh, et parmi lesquels il y a euh, Yambo Logam. C'est un livre qui est à la fois un hommage, en effet, à cette littérature africaine, aux grandes figures qui l'ont faite, euh, et c'est aussi une façon de, de l'éclairer, en effet, c'est-à-dire de tenter d'en donner euh, quelques euh, éléments de, de compréhension à un public qui peut-être ne la connaît pas réellement ou a à son sujet un certain nombre euh, d'a priori, de préjugés. Euh, d'attente, euh, parfois de, de, de lecture absolument caricaturale. Donc c'est une façon de dire que l'important, le plus important c'est de retourner à ces textes euh, et pas simplement à la présentation parfois un peu rapide qui a pu en être faite à certaines époques. Donc oui, c'est un livre sur la littérature africaine, sur sa réception en France, mais plus globalement c'est simplement un livre sur la littérature d'où qu'elle soit, et quel que soit l'endroit où elle est publiée et d'où elle, elle vient. Donc euh, c'est aussi une façon de dire qu'au-delà des origines, des couleurs de beau, des spécificités, il y a quelque chose qui me semble beaucoup plus euh, fort et qui interroge vraiment notre rapport profond euh, à la littérature et à la façon dont on lit les textes et dont on les reçoit. Je ne m'étais jamais imaginé à un jour que je serais seulement sur ces listes-là alors ce ne sont que des listes euh, on me dit qu'ils font s'en réjouir et je m'en je m'en réjouis mais ce ne sont que des listes euh, moi je, je, je suis déjà occupé je, suis, je, je voilà, mon cœur de travail le cœur de mon travail est très éloigné mais voilà le plus important pour moi est toujours euh, ailleurs et euh, ce n'est pas du tout par par par fausse modestie que je le dis hein, je me réjouis sincèrement et je remercie euh, toutes les personnes qui ont cru, bon de sélectionner le, le livre. Mais je suis euh, déjà en train de travailler à autre chose. Je suis préoccupé par d'autres euh, urgences, en réalité, littéraires. Euh, voilà, je suis obsédé par d'autres choses, en réalité, voilà. Je, je, donc, euh, les prix, c'est très bien que ça continue, que ça se fasse. Euh, c'est merveilleux qu'en France, il y ait un système pareil, euh, qui puisse, comme ça, reconnaître, récompenser des, des écrivains et je suis heureux d'y être avec voilà, tous les très beaux écrivains qu'il y a dans cette rentrée.